Bonjour les amis, c'est Yushka. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tableau des 5 soleils. <rire> Je vous remercie pour toutes vos visites, hein, vos commentaires, c'est très gentil. Je vous remercie du fond du cœur, ça me va droit au cœur, comme dirait l'autre. Et hein. hein? eh bien aujourd'hui nous sommes donc le euh, 3 septembre. <rire> le 3 septembre 2018. Hein. Et nous sommes toujours naturellement sur le signe de la Vierge. Parce que pour la Vierge, il ben, y a beaucoup de choses à avoir. Et surtout, euh, pour je vous donne, disons, le résumé de la fin qu'on va découvrir ensemble, Donc, hein, le résumé de, de, de la carte donc, de Nostradamus qui est la roue de la fortune, c'est vrai que qu'il faut, faut que je donne quand même, auparavant, une petite instruction, formation, disons, à la cabale. Parfois, mais c'est rigolo. C'est des petites choses comme ça qu'on ouvre au fur et à mesure, petit à petit. Et aujourd'hui, naturellement, on va s'occuper de cette fameuse lettre euh, donc qui fait un i, comme le y, hein? y I, le y, le hein? y, le y, d'accord Comme un point sur un i. Également, hein Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient encodées, donc euh, en, dans la langue française, euh, par euh, disons les kabbalistes euh, qui, qui ont occupé donc le terrain euh, français euh, au début, donc euh, même du premier millénaire. Hein, il faut pas croire, ils étaient déjà là et ils ont euh, inséré des tas de notions euh, dans la langue française. Pouvaient puisque la langue française n'était pas encore vraiment construite et tout, donc ils ont pu encoder des tas de choses. C'est eux qui écrivaient et tout, donc euh, ils avaient naturellement la capacité, ils avaient la plume pour pouvoir le faire et encoder ces choses. Et naturellement, les kabbalistes qui ont euh, qui, qui ont été disons euh, euh, éduqués, hein, euh, disons de maître à disciples ont gardé disons cette tradition, l'ont perduré l'ont encodée. Et voilà. Et aujourd'hui, petit à petit, donc, on découvre tout ça, tout ce qui se passe, disons, tout ce qui nous ont mis un petit peu dans cette langue française. Hein, Ces cabalistes, donc, euh, des premiers temps, hein, pendant la Gaule romaine. Donc, hein, alors, vous imaginez quand même. Alors là, on va faire, on, on va découvrir toujours la lettre yod. Hein, et qui, fait, qui, est le, qui est la dixième lettre, donc, et je vous avais dit que naturellement c'était un mois d'amour, c'était un signe d'amour, c'était un, vraiment une possibilité, une capacité, que le, le, le, le c'est une période, disons, qui est propice, disons, pour poser quelque part, pour faire le vide et poser ses désirs, parce que c'est une, il faut savoir une chose, que malgré tout, et eh bien figurez-vous que c'est une lettre, c'est un signe qui est guerrier, c'est un signe guerrier, absolument c'est pas n'importe qui, hein, les vierges, c'est pas, disons, là, euh, le côté, disons, cool, où on admire, euh, par exemple, euh, telle chose, on peut, il y a le côté, disons, très spirituel, etc., euh, qui existe, le côté, disons, fin, subtil, élégant, retenu euh, de la vierge, ça c'est clair, mais une vierge, c'est pas, c'est pas une mollassonne. Hein Une Vierge, elle cherche des idées, elle cherche à s'en sortir, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'elle est, disons, dans le mouvement, euh, dans le sens où elle règle ses problèmes, hein euh, dans la, par exemple, dans, en divination, euh, quand on voit le signe de la Vierge, ou dans la maison, disons, de la Vierge, on voit là, disons, les choses que les personnes ont à régler, quelque part, d'accord, elles ont à régler ça, mais justement, ça euh, indique que le signe de la Vierge, quelque part, c'est un signe de combat en même temps, c'est une personnalité, hein, c'est pas, pas une molassonne, hein, la Vierge, hein, pas du tout, du tout, hein, elle se donne des buts, hein, mais elle se donne vraiment le, du mal pour arriver à ses buts, mais là, à nouveau, quelque part, bien qu'elle soit mutable, elle est tenace, disons, dans ses projets, hein, voilà, euh... Alors maintenant, on va venir, disons, à, maintenant que j'ai expliqué, disons, un petit peu le côté quand même guerrier hein, euh, de, de la Vierge. Hein, euh, j'ai maintenant, on, on va voir un petit peu, on va ouvrir un peu la fameuse lettre qui est comme un petit grain de blé. Alors on va l'ouvrir hein, tout doucement, puis on va regarder quelque part ce que donne ce petit grain de blé-là. D'accord Alors, donc. Je vous avais dit que euh, j'ai déjà reprendre, j'ai déjà reprendre cette carte et je vais vous montrer quelque chose à nouveau. Mais ça, je vous ferai, je vous ferai une vidéo juste pour jouer, disons avec, disons le montage de plusieurs structures pour former une lettre. Hein? Parce, alors donc on va pas le faire ici, mais par contre je vais quand même, je dois vous montrer ça. Euh, pour que vous puissiez regarder, vous voyez, là je vous avais dit que cette barre au milieu, donc, se représentait une lettre, hein. et donc elle était chiffrée, et elle appartient au taureau, hein, donc c'est la lettre qui appartient au taureau, la sixième lettre qui appartient donc au taureau. Celle-ci, c'est un 10, le petit point, le fameux germe, ça à nouveau c'est un 10, encore le petit germe qui se trouve là. Alors, on voit que le 1, quelque part, vous voyez, euh, est euh, composé, euh, disons, de matériaux de 10 plus 10. Ça fait 20 et 1, ça fait 26. Bien, dans la Kabbalah, naturellement, ce matériau-là, qui donne un résultat 26, peut correspondre à un mot dont... Quand on additionne les lettres, ça fait 26, d'accord Bien, alors, ce fameux, euh, cette fameuse lettre qui porte quelque part euh, la construction hein, 26 désigne malgré tout l'unité. Donc, 1, voilà, et ça, 26, c'est relié au chiffre, euh, au mot de l'amour. Voilà, 26, c'est l'amour aussi. Hein? C'est pour ça qu'on voit. Alors maintenant, je vous mets tout de suite une relation avec le signe de la Vierge. C'est la sixième maison dans l'ordre. C'est la dixième, et on va dire dans le poids, hein? quelque part, c'est 10. 10, et 10, 20, sixième maison, 26, voilà pourquoi aussi quelque part, elle ne porte pas euh, cette vierge de nom d'animaux, mais qu'elle porte quelque part un, un nom, disons, euh, de aérien, comme les signes d'air, voilà, hein, tout simplement, pourquoi, parce qu'elle est rattachée, à l'expression donc de l'élément R qui est représenté sur la carte 1. Voilà, vous voyez un petit peu, donc voilà, c'est une expression de l'amour, hein, de l'amour, hein, mais dans l'unité hein, quelque part. Et là, comme on a vu que euh, la, la, la Vierge était, disons, quand même quelqu'un, disons, de, de combative, de pas du tout molasson, hein, eh bien, je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi, c'est que dans la roue de la fortune, quelque part, Nostradamus nous redonne, disons, un indice, sachant que Gade, c'est le prénom, disons, d'une tribu, d'un fils, donc, euh, d'une tribu de, de, de, de Jacob. Jacob, il avait douze fils, et douze fils, disons, portent des noms. Ils sont également pères de douze tribus, vous voyez. Bref, toujours est-il que là, naturellement, on peut regarder ça aussi, mais je vous ai juste un petit coucou par rapport, disons, au prénom, donc, de ce personnage. Euh, qui est euh, chef de tribu donc de la Vierge et eh bien il s'appelle Gad comme Gad Elmaleh, hein, celui qui, qui bouge, qui a beaucoup d'humour et tout, qui fait rigoler tout le monde, hein, qui a beaucoup de dynamisme. Mais pour arriver quelque part, comme vous voyez, à, à ce travail, disons, de Gad Elmaleh, mais il en faut du boulot, parce qu'il est chanteur, il est danseur, il est comédien, il est. enfin, vous voyez ce que je veux dire quand même, il y a du boulot quand même derrière. C'est ça aussi que je voulais vous dire par rapport, disons, à ce côté, euh, disons, euh, euh, le côté complètement artiste, hein, euh, communiquant avec, disons, beaucoup d'alent et tout, mais malgré tout, il euh, y a du travail derrière. La Vierge ne rechigne pas, disons, pour faire ce genre de travail, hein, pour pouvoir, disons, s'exprimer. Hein. Elle veut exprimer, disons... Son amour, l'amour qu'elle a, disons, qu'elle a à, à exprimer, voilà, comme Gad Elmaleh, quelque part, ça, quelque part, on comprend bien, c'est un bon exemple. Eh bien, il arrive très bien à exprimer, disons, euh, quelque part, son art, c'est sa vocation, on le voit, parce que faire les choses si bien, quelque part, euh, c'est quand même, disons, une vocation. Il faut quand même aimer hein, le faire, sinon, en général, on fait mal les choses. Hein. C'est pour ça que, quelque part, on va maintenant vers un travail qui, quelque part, ne sera plus traité comme travail, mais ça, c'est à venir, c'est naturellement des choses qu'on va poser, disons, dans les, dans les années, les années à venir, où l'homme, quelque part, ne travaillera plus, pourquoi Parce que tout simplement, pour lui, ça sera vraiment la révélation, disons, de sa vocation, il posera tout simplement, disons, la beauté de sa vie, hein, l'expression de sa vie, et naturellement, euh, c'est pas, euh, ne pas travailler... Ça ne veut pas dire ne être inactif, pas du tout, il y a tellement de choses à faire, hein, vous voyez ce que je veux dire Bien, alors, maintenant, on va développer ça. Alors, on a vu le 26, on a vu aussi que la lettre 1, donc, donnait aussi le 26, donc, la fameuse unité. On a vu que la Vierge, aussi, en décomposant, disons, les nombres, euh, euh, euh, résultait également à 26, <rire> Et maintenant, on va voir quelque chose d'autre, parce que je vais vous emmener quelque part. Alors là, maintenant, il faut me suivre. Hein? Je vous ai montré que la lettre qui correspondait, donc à la planète Mercure, parce que la planète Mercure, naturellement, influence, patronne, chapeau, dynamise, donne un coup de main, quelque part, disons, à la Vierge, et que sa lettre, c'est un re. On retient ça, c'est un re. « re », d'accord Maintenant, on voit que la lettre de la Vierge, c'est un « i ». Alors maintenant, on, en entend on entend le son « ri », d'accord On entend le son « ri ». On continue <rire> On continue Vous avez de la patience avec moi, je vais vous accrocher, hein c'est de la folie. Hein Bien alors maintenant, je vais aller voir euh, le, le taureau qui porte euh, le chiffre, 8 si c'est la c'est la sixième, euh, la sixième euh, lettre. D'accord Ça c'est important parce que le taureau c'est le premier signe de terre, la vierge c'est le deuxième signe de terre. D'accord Donc, on va se référer tout de suite au taureau. Hein quelle est la nature du taureau Donc, hein, pour qu'elle se retrouve comme ça sur le, chemin, sur, sur le terrain de la Vierge. Hein Donc, ils sont liés, ces deux-là aussi. Vous voyez, on a vu qu'ils étaient liés, disons, parce que euh, ça se retrouvait, disons, dans la première lettre. Hein Donc, là, c'est impératif. On va aller voir ce qu'il a nous raconté, le, le taureau, hein, qui est un chiffre 6, lui. Eh bien, figurez-vous, quand, quand, quand on dit « tiens, voilà un taureau », par exemple, eh bien, c est, c est, c est un, il y a un mot, on dit « par ». P-A-R. Enfin, je vous le prononce comme ça pour que vous l'ayez en tête. « Par ». Voilà. « Par », c'est un taureau. D'accord Et maintenant, vous avez vu hein? ?« Par », un taureau. Et là, je vous ai dit que la Vierge, elle, avec sa lettre « et avec, disons, euh, la lettre de sa, de, de sa planète, ça fait ri ». Pas « ri ». Oh, pas bah mince, Paris. Oh, la vie de l'amour. On va voir si c'est vrai la vie de l'amour. Alors, vous allez me dire « non, Paris ». Parce que c'est vrai qu'il y a un « z, z » à la fin. Ok. Alors là, maintenant, on va voir le « z hein, ». D'accord Eh bien, figurez-vous. C'est comme ça que les étrangers disent... Euh, disent enfin, on, on va rester là-dessus, hein, parce que sinon, on va, on va partir dans n'importe quoi. Alors, Z. Eh bien, figurez-vous que le fameux c'est la lettre des Gémeaux. Hein? On est d'accord? Alors là, il faut savoir une chose. Suivez-moi. Après, je reviendrai dessus. Paris. Donc, ça nous donne, disons, le son, donc, d'un... Dans d'une... ou bien ça nous donne le son d'une ville, ça nous donne aussi le son euh, de ce fameux combat, vous savez, avec Paris et tous les Troyens, etc. Bref, qu'il a choisi, disons, Vénus, Paris, parmi, disons, les trois déesses qui lui étaient proposées pour choisir, disons, la plus belle. Et naturellement, Paris, il a rejeté Héra, qui lui proposait l'Asie, il a rejeté... Athéna qui lui proposait, disons, la sagesse et la victoire dans les, dans les, dans les, dans les combats. Mais par contre, il a pris qui Il a pris Vénus. Il a pris Vénus, la planète de l'amour. Et Vénus, on sait bien que c'est la planète du taureau. Le taureau, c'est un signe vénusien. Donc là, vraiment, Paris, on retrouve les origines de la ville, de la capitale de Paris. Et oui, mes amis, parce que regardez, là, quelque part, il y a deux façons de voir le, le donc on a vu le par qui voulait dire le taureau. Alors, il y a un premier « re quelque part qui s'exprime, disons, dans une espèce de lumière en même temps, et le « redoublé de sens quelque part euh, par rapport aux deux, où il y en a un qui veut dire « on a vu que c'était la, la, la lumière, mais… » On sait également que cette lettre-là, donc le RA, euh, qui, qui eh bien, c'est disons, ça, ça, ça, ça désigne euh, la tête, hein, la tête, la tête, capitale, ta capitale, voilà. On nous dit avec tous ces trucs, vous vous rendez compte un peu le boulot qu'ils ont fait des cabalistes ils ont dit, avec tous ces trucs, de façon à nous mettre, disons, euh, une relation géographique entre les villes, de façon à ce qu'on ne s'en mêle pas les, les, les, les panneaux, les pinceaux, et de façon à, également à ce qu'on puisse... Quand on lit, par exemple, les trucs que ce soit de Nostradamus, que ce soit, disons, des prévisions de ceci ou de cela, tout d'un coup, ça fait gleng, gleng, gleng, gleng, gleng. Ça, c'est un petit peu, après, disons, euh, c'est un peu la, la, la tirelire, hein, c'est la tirelire, hein, c'est la fameuse roue de la, de la fortune, hein, c'est la chance, hein. Là, avec la, avec la Vierge, avec le petit iode, il y a une démonstration quelque part de langue, de mise en évidence, de circonstances. Et là maintenant, on part en Grèce, avec Paris, avec la guerre de Troie, Il lui, il choisit Vénus, naturellement, hein, et etc., etc. Mais là, on va continuer, disons mon truc. Alors, là, Paris... On a compris la vie lumière, la vie de la, euh, de, de, de, la, la, la capitale. Donc, donc, on sait bien de la France. On est d'accord Après, la terminaison là, avec le petit « a », ça nous renvoie, disons, au signe des jumeaux. C'est un signe mercurien aussi. Hein, de toutes les façons, qu'on le mette ou qu'on ne le mette pas, il est inclus dedans, je vous le dis tout de suite. Alors, il n'y a même pas à chipoter là-dessus. Et qu'est-ce que c'est Eh bien, là, c'est « jumeaux ». Pour ça, pour cette description, parce qu'il peut y en avoir d'autres, hein, ça dépend de quoi on parle, Eh hein, bien figurez-vous que ça nous parle des jumeaux, disons que la Louve de Rome a allaités. <rire> c'est fou ça, hein et comment je le sais, c'est tout simplement Paris, c'est la seule ville qui soit jumelée avec Rome et vice versa. D'accord Maintenant, on avait vu que la, le iode, donc, quelque part, c'était le centre hein, de la roue, hein, les cieux de la roue. Or, là, quelque part, on nous remet à nouveau le doigt dessus pour nous dire, oui, oui, oui, c'est là où il y a quelque part une, le fameux Vatican qui est enclavé, voilà, c'est enclavé dans Rome. C'est unique au monde, ça, vous voyez hein, ce que je veux dire, c'est unique au monde. Donc là, ça nous fait rebondir dans tous les sens. Je sais que c'est extrêmement euh, perturbant tout ce que je dis, parce que c'est des mises en relation, et tout, avec des trucs qu'on a peut-être oubliés, hein, et ça j'en suis bien consciente. Là, c'est pas pour vous faire vraiment une leçon d'histoire, c'est pour vous montrer à quel point, disons, une lettre, le, le yacht, la toute petite, là sur un petit thème, peut développer, qu'est-ce que ça peut développer Mais c'est immense, c'est immense, mais par contre ça nous parle de notre présence, ça nous parle de notre langage, ça nous parle de notre capitale actuelle, pas de l'UTES, on nous parle de Paris vous voyez, hein, c'est pas n'importe quoi, on ne parle pas de, euh, de la romantique, là, quelque part, même s'il y a une romantique, on nous parle de maintenant, parce que le jumage, il, est, il était quand même récent dans, dans, dans l'époque. Vous voyez, donc, là, quelque part, effectivement, on avance petit à petit pour découvrir, quelque part, euh, ce que Nostradamus, il a voulu, disons, encoder, euh, juste avec ça, vous voyez, ça. Hein. Hein? Et puis euh, c'est ces deux bonhommes là qui tournent en même temps, etc. Disons euh, jumeaux, hein, quelque part bizarres. Hein? Disons où oui, c'est vraiment. Alors ça peut être la population, ça peut être le système, ça peut être disons tout euh, quelque chose disons de, complètement disons prisonnier d'un système. Mais là on, on décrypte pas ça. Juste on soulève le voile comme ça sur l'un et sur l'autre. Comme ça, pour voir un petit peu, comme ça on un petit peu au balcon, sans prendre vraiment de jumelles, hein, d'accord dans, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Alors, là, on voit qu'effectivement, bah, Paris, c'est la ville de l'amour, qui est, disons, jumelée avec Rome, et naturellement, où le Vatican est impliqué, hein et ça, on avait vu, effectivement, qu'avec la carte 5, euh, donc, on voyait tout de suite le pape bénir avec deux, deux, deux petits bonhommes et tout, et là, je vous avais dit, c'est le Vatican, bien, enfin, l'église, quelque part, hein, du monde et tout, enfin, bref, tout ça, d'accord Ensuite, on voit Paris, la capitale lumière, la ville des amoureux, très bien, et là, maintenant, on va passer à l'Europe, parce que naturellement, Europe, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est nous, quelque part. Hein? On est d'accord. Mais Paris, ça fait partie d'une capitale très importante en Europe. Donc ça, on l'a vu. On est d'accord. Maintenant, on va les fouiller vers l'Europe. L'Europe, pourquoi Zeus, figurez-vous, il s'est transformé en taureau <rire> pour séduire une belle princesse, voilà, hein, vous avez compris un petit peu, mmh? c'est Zeus, hein, qui s'est métamorphé, euh, posé donc en taureau, mais Zeus, on sait bien que, disons, bien sûr, il faut jumeler à nouveau euh, les dieux grecs et les dieux romains, hein, dans ce sens-là pour essayer de comprendre les messages, Bon, et là, on retourne sur Jupiter, hein, hein voilà, ça c'est un nom grec et ça c'est un nom euh, romain, hein, c'est comme Paris, par exemple, Paris, c'est pas, ben, il a, il a deux noms, lui aussi, hein, c'est Alexandre, ou bien c'est Paris, c'est le même, c'est le même prénom, hein, quelque part, hein, voilà. Antoine ou Stéphane, je crois aussi c'est le même prénom, enfin ça sort exactement, disons, le même truc, simplement, euh, je vous avais fait le truc aussi avec euh, le Christ, le Messie, le Machia, et tout, vous vous souvenez, hein, puis ça désigne la même personne, ou la même âme, hein? Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à des choses. Il faut connaître un petit peu les choses et qui le dit, parce que chaque personne, disons, chaque peuple a une façon de désigner, disons, un, un, un événement ou un personnage et tout. Donc, il faut être, c'est la vierge, il faut être complètement libre, il faut dépasser ce, ce côté, disons, d'être enclavé, disons, de fixer une idée, Pah sans s'ouvrir à l'autre, ça c'est pas bon, c'est ça aussi, disons, la chance qu'elle a la Vierge, cette capacité, disons, de s'ouvrir, et ça marche de tous les côtés, le cerveau en haut, hein. boup, boup, boup, ça cogite à droite, à gauche, boum, boum, boum. ça va dans tous les sens, hein. voilà, c'est cette façon de pouvoir rebondir, donc, hein. alors, la mythologie, hein. alors Zeus, donc c'est métamorphosé en taureau, mais Jupiter, il faut savoir une chose, ça, il n'y a rien à faire, c'est la planète de la justice. Alors, à un moment donné, Jupiter ne supporte pas l'injustice. Il veut remettre droit les choses, lui. Ça, c'est son boulot, cette planète-là, hein, quelque part. C'est vraiment, disons, euh, euh, par exemple, l'argent, euh, lui pensera le bon argent. Hein, parce qu'il y a des bonnes choses à faire avec l'argent. Donc, il n'est pas du tout contre l'argent. L'argent. Il n'est pas du tout contre le pouvoir, c'est bien le pouvoir, mais à partir du moment où les personnes sont responsables et font leur boulot et tout, et ça va, disons, dans un sens, quelque part, qui est structuré. Jupiter, c'est quand même le dieu des cieux, donc quelque part, il est il est en relation directe avec euh, les, la, la, la divinité, je veux dire une chose quand même, hein, c'est donc, vous, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours cette gymnastique-là et cette liaison. Et là, à un moment donné, naturellement, l'homme il a le libre arbitre quelque part, mais enfin c'est un peu comme si on avait donné à une personne les clés d'un du, domaine, quelque part, en lui disant, écoute, voilà, je te passe les clés du domaine, euh, tu te débrouilles avec les autres et tout, et puis tu fais en sorte que la boutique, elle marche. Bon, d'accord. Et le gars, au bout de 10 ans, ça y est, il a tout oublié, il a tout oublié, tout est à lui, et maintenant, tous les gens qui étaient là-dessus, c'était, disons, euh, c est, c est, ça, ça devient plus ou moins, disons, c'est l'arbin quoi, quelque part, hein, c'est l'arbin alors qu'en définitive, tout, chacun avait sa place pour pouvoir, disons, euh, exprimer ses talents, hein, quelque part. Et, et naturellement, jouir de, de, de, de, de, de l'argent et puis récupérer un peu ce bien-être, c'est normal, hein, c'est pour être heureux. Et donc après, il y a le proprio qui revient puis qui voit ce bazar. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il fait Mais il va remettre de l'ordre, c'est parce que c'est pour possible. Il a, il, a, il a prêté, il a donné, disons, quelque part, le pouvoir, il a prêté le pouvoir, et donc le libre-arbitre, parce que la personne devait utiliser son libre-arbitre, parce qu'on ne peut pas téléphoner sans arrêt au patron, s'il lui donne la clé, il faut bien qu'il prenne quand même ses propres décisions, mais il faut quand même qu'il les prenne dans le sens, disons, de la mentalité de son patron, hein, on ne peut pas faire, disons, d'une boulangerie tout d'un coup un truc de mécano ou... Euh, ou un, un bazar euh, pas possible, enfin. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça aussi le libre-arbitre. « Eh, gars, il est malheureux, c'est il a fait n'importe quoi, clac, clac, clac, et puis tout va bien. » Eh bien, naturellement, Jupiter revient, il met de l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire Bien, là, on s'aperçoit que, donc, on parle de la France, on parle de l'Europe on parle de la capitale parisienne, d'accord Ville-lumière, la ville des amoureux. Je vous l'ai montré en, en haut. Hein. On parle naturellement donc, du pouvoir du siège international qui se trouve, disons, à Paris pour nous les Français. Hein, et quelque part, c'est eux qui décident tout là-bas, Élysée. Oh, Champs-Élysées. Élysée. <rire> Élysée. Euh, aussi, il y a encore des trucs à voir, disons, concernant euh, la mythologie, c'est incroyable, hein, voilà. Et puis, euh, donc, Jupiter, c'est la justice, <rire> la bonté, hein, également, vraiment, c'est la bonté, c'est la justice. Vous savez que c'est la, la planète, disons, d'Abraham, qui, lui, était vraiment un un mot, attention, hein. euh, Abraham, ça n'a jamais été un mot, hein. oulala, là là, pas du tout, hein. c'était quelqu'un, hein. et ben quelque part, sa planète, c'était la planète Jupiter, alors bien sûr, moi un jour je me suis fait quelque part incendier, euh, parce que... Pas par, par des gens parce que euh, naturellement ils disent Ouais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu dis? Euh, je, euh, Abraham, on doit pas le mettre avec les, les astres, l'astrologie. Mais ça, c'est compris râle et euh, Vous voyez, ça c'est de l'astrologie, la, disons, de râle et quand on a encore assis comme ça par terre en train de jouer avec des trucs et des nonos et tout ce que vous voulez je vous assure je vous assure maintenant disons faut passer à autre chose hein? euh, l'astrologie tel qu'on peut le comprendre maintenant avec la tarologie telle que disons quelque part je, je, je l'enseigne en faisant des tas de vidéos c'est au delà vous vous imaginez tout ce qu'on découvre et tout quand même c'est pas n'importe quoi hein? et là juste on découvre la petite lettre, hein, une facette de cette petite lettre, donc je dis que Jupiter, pomme, lui, il, il, il, il, il pète un câble, là. il pète un câble, poum, il met le feu, on est d'accord Le foudre, hop, et il file la foudre, on est d'accord Et tout d'un coup, là, il y a euh, la Vierge qui s'exprime avec son iode, oh, c'est comme, comme la vous voyez hein c'est comme l'atome. Eh bien, je peux vous dire ça, tout simplement. C'est que, disons, c'est extrêmement explosif. C'est extrêmement explosif. Euh, et pour qu'il ait mis ça, Nostradamus, qu'il ait... Enfin, que moi, j'ai réussi, disons, à comprendre, que je, je commence à découvrir hein, cette carte par rapport à ça, par rapport à la roue de la fortune. Euh, donc, je suis son cheminement. Hein, son déroulement je vous en fais part naturellement hein, pour découvrir la, la, la carte à la fin du mois hein, de la Vierge hein. et puis je me dis mais non d'une pipe il est en train là quand même quelque part euh, de nous montrer des trucs qui sont quand même assez explosifs et donc surtout la capitale, hein. il y a la capitale naturellement euh, qui est, on va dire, euh, désignée, hein. elle est, car, bah, vous avez vu, hein. elle, est, elle, elle sort comme ça, elle est, elle est écrite, elle est désignée, c'est quand même, euh, disons, assez, assez incroyable. Attendez voir, Ah là je voulais vous montrer quelque chose comme ça, les liens. Bon, oui, parce que je voulais vous montrer les liens si vous avez hein, hein, envie de, de voir quelque chose. Donc, voilà, euh, lui, euh, il, bah, Jupiter, tout simplement, il est signalé parce que, bah, il n'est pas content du tout, disons, de voir euh, un, quelque part un tel bazar. Voilà, tout simplement. Alors là, je vais avancer un petit peu la caméra. Clac. Hop là! Et puis, comme ça, vous pourrez prendre si vous voulez. Hein? Euh, donc, euh, vous savez, moi, j'en je, je, je, fais le moins possible comme ça. Si vous avez envie de faire des recherches, vous savez au moins quoi taper. Et puis après, ma foi, c'est à vous d'aller voir si vous le désirez. Hein? Hein? D'accord? Alors là, c'est mythologie grecque, par exemple, l'Europe. Euh, vous avez aussi avec Wikipédia, si vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, vous voyez, quelle est la ville jumelle de Paris? Ben là, vous voyez que, donc, c'est jumelé à Paris. Hein, euh, avec pour slogan, dévoilé, je vais m'approcher un petit peu avec pour slogan « Seul Paris est digne de Rome, Seul Rome est digne de Paris. » Voilà. Hein? Euh, ensuite, on va voir Rome. Ben ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis... Je, je vais faire une petite recherche. Voilà, le fameux Romulus et Rémus, avec la fameuse Louvre. Et je vous avais montré qu'effectivement, sur la carte... Euh, des versos de Nostradamus et euh, eh bien il euh, y avait deux chiens hein, qui, qui, se, qui, se, qui se mangeaient le nez alors euh, attendez voir deux minutes je pense pouvoir euh, vous la retrouver assez rapidement euh, cette, euh, cette carte là euh, soyez patient juste ah, regardez, vous voyez, je vous l'avais montré, hein la carte du Verso. Et je vous en avais expliqué ça justement avec euh, avec le, la fameuse écrevisse. Alors il faut aller voir, hein. Il faut aller voir, disons dans euh, dans mes dans mes décryptages, disons euh, sur là euh, là je vous avais montré ça. Je crois que c'était sur euh, la carte du cancer, donc euh, la justice, hein? voilà, donc vous retrouverez euh, la carte avec les, les deux chiens, ensuite, euh, pff, bon ça on s'en fiche, c'est moi qui cherche un peu trop après, et ça bien sûr, euh, là c'était le fameux Paris, hein? Hein? où il y arrive des tas de choses, où il, y a des, où il est prévu que naturellement il amènerait, disons, une, la guerre, la destruction, les explosions, euh, euh, trois euh, enflammés, etc., etc. Bref, c'est toute une histoire mythologique sur la mythologie grecque. Et si vous voulez, ma foi aussi, vous allez voir. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci, euh, celui vous, vous pouvez aller voir, euh, disons, un autre si vous voulez. Hein tout simplement. Voilà. Alors, clac. Donc, on retourne un petit peu à mon tableau comme ça. Et puis, comme ça, je vais vous faire coucou pour vous dire au revoir, naturellement. Parce que là, c'est bon. On a ouvert un petit peu, disons, la lettre donc, euh, de la Vierge, hein, qui est un atome, hein, quelque part, et donc, on voit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, et ce que Nostradamus, disons, avec euh, tous ses encodages, un petit peu, euh, veut nous faire comprendre à l'heure actuelle. Donc, euh, voilà, <rire> on en a parlé, donc. <rire> hein? Et bien, écoutez, voilà, une petite leçon d'histoire un peu rigolote, euh, disons à la façon de Nostradamus, hein, c'était aujourd'hui avec la lettre, il y a la dixième lettre, magnifique, hein, la lettre qui appartient naturellement aux vierges. Eh bien je vous salue hein, les vierges, au revoir et à la prochaine vidéo, au revoir.